Salut tout le monde. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire une deuxième partie d'un concept il y a deux ans avec notre chère Laura. Bonjour. Hello. Comment vas-tu Ça va et toi Ça va bien. Bon ravi de, de te revoir après <rire> deux ans de de coupure. Euh, voilà. Euh, je sais que cette vidéo a été demandée et euh, était en attente. Et vu qu'il y a eu des petits soucis en ce moment cette année, c'est un peu compliqué de se voir. 2020, ça euh, c'est l'année de merde. Alors aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour un duel de chants. Voilà, de qui nous, nous deux chantera le mieux. Et ça sera à vous dans les commentaires qui nous dira. Qui chantera le mieux Et présente-toi, qui tu es, parce que vu qu'il y a des nouveaux abonnés. Bonjour Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura artistiquement. Axel Laura, je suis chanteuse, auteure, interprète et écrivaine. Des choses qui sont sorties de ton côté, ça va Il y a eu. Ouais, il y a eu des titres. Pas de nouveaux livres, le deuxième est en préparation, mais il y a eu des titres musicaux. Un site pour qu'ils puissent te suivre. Ben.. Bah, Axel Laura sur Youtube, Axel au Masculin. Et euh, pour mon livre, c'est sur lulu.com, et il s'appelle « À l'aube de même ». Ok, super, allez-y, je compte sur vous. Euh, dans tous les cas, je mettrai aussi tout dans la description pour petit rappel. Ce, so, ben, on va commencer cette vidéo. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens.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 des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Papa, papa, papa, moi une personnelle j'en ferai quoi? Ah, manoir de n'achète, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Papa, papa, papa, papa. La. Veux l'amour, la joie, la vanille. vos clichés, bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Mais si, moi je me casse de là, j'en ai marre des langues de bois. Regarde-moi de toute manières, je veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça Papa le papa, papa L'amour, la joie, la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité Je bug un peu je veux l'amour, la joie, la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Hop, hop, hop. Nous ensemble, découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour, la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur veut veux crever ta main sur le cœur Ouvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans réalité Voilà, c'était un peu une catastrophe mais bon... <rire>